Euh, nouvelle présentation visiblement de gros gros gros changements sur la scène oh, Rainbow Six eSport. Au début, Ubisoft ne sait pas faire de l'eSport. Donc, à un moment, ils vont se déplacer et ils vont aller voir les professionnels de l'eSport. J'ai nommé ESL. Toc, toc, toc, ESL, bonjour, on aimerait organiser de l'eSport sur notre jeu Karen 6, pas de problème. Organiser des GoForce, Pro League, etc., c'est un package de temps. Eux, ça commence à marcher, ça commence à prendre, etc. Et eux se disent, ok, on va commencer à organiser une compétition Six Invitational tous les ans. Du coup, c'est plus la Pro League qu'on appelait du monde, et ben ce sera plus la Coupe du Monde. Maintenant, la nouvelle Coupe du Monde, c'est le Six Invitational et au fur et à mesure ils ont commencé à prendre la main par rapport à ça en disant ouais ok on va gérer la communication le truc le machin le bidule est ce que vous pouvez nous faire un package mais juste sur la partie production tout le reste on s'en occupe nous Ubisoft en gros ça devait être à peu près ça hein. je suis pas expert je sais pas ce qui s'est négocié en catimini mais bon voilà après ils sont partis dans une logique de on n'a pas besoin de SL c'est un meilleur contrôle du coup de ce que tu peux faire et puis ça coûte moins cher forcément pas d'intermédiaire ils reviennent un petit peu en arrière pour aborder une logique est un peu plus la logique d'un sans pousser à l'extrême quand même mais d'un CSG qui est plutôt en mode, voici notre jeu, faites-en ce que vous voulez. Hein, vous voulez organiser des compétitions Allez-y, faites-vous plaisir. Plus vous organisez de trucs sur notre jeu, mieux c'est pour notre jeu au final. Il y avait eu des bruits de couloir qui disaient que bah, forcément, tous les organisateurs, autres que ESL pouvaient être intéressés par du Rainbow Six. Et visiblement, je suis sûr que ça va être le cas. quoi Nous sommes heureux de vous annoncer que nous avons, nous, nous sommes associés avec Blast. Alors les Blast, quand les Blast se sont sortis sur CSGO, ça a fait un grand boom. C'était un super event, vraiment pour un partnership de plusieurs années autour d'un circuit qui s'appellerait le circuit mondial Rainbow Sexy Sport. Euh avec des programmes régionaux et des événements internationaux. En mars 2023, nous débuterons et commencerons notre nouveau circuit global e qui inclura 9 régions et qui créera plus d'opportunités pour des matchs internationaux à haut niveau, tout en offrant aux équipes qui arrivent, aux nouvelles équipes, la possibilité d'accéder au top level de la compétition. Reveal du format. ESL existe toujours, bien sûr, ESL existe toujours, c'est monstrueux ESL. Welcome to the future of Rainbow Six e on va vous partager un truc avec le début de l'année 8 Ça c'est ce que j'ai expliqué pour le groupe. 9 régions L'Europe, donc comme d'hab L'Amérique du Nord, le Brésil Japon, South Korea Mine Middle East, North Africa. Le mec, il met Mina, il met tout l'Afrique, quoi. Mina, c'est North Africa, c'est ça, quoi. Alors il y, aura des, il y aura des composants qui sont ouverts et fermés. Ouvert, ça veut dire tout le monde peut y participer. Fermé, ça veut dire seules des personnes qui sont élues ou qui ont gagné le droit d'y participer peuvent y participer. Alors, en général, tu participes à un truc ou ouvert, après, euh, à cas des trucs fermés. Euh, ouais, donc pendant que nous sommes toujours en train de travailler sur les détails qui vont composer le programme en Océanie, en Asie et en Middle East, donc euh, North Africa, on peut déjà vous partager les détails des autres régions, donc des six autres régions. L'Europe, l'Amérique le, du Nord, le Brésil, le Japon, Japon. On, auront des ligues fermées de 10 équipes. Ok, en EUL, c'est quoi du coup fermé, tu payes aussi, surtout. Ah What Et tu penses qu'ils vont faire un, un, un truc à la League of Legends Genre Riot, quoi. Genre, tu payes ton access avec des slots. Franchises comme Code, LOL, etc. Ouais, LOL, je veux bien, mais Code, bon, on va pas parler de Code. Et... Ça me fait bizarre de voir Code et LOL dans la même phrase, tu vois. Mini-golf, football. With other c'est ça les ligues fermées. Ah d'accord, fermées dans ce sens-là, fermées dans le sens euh, ticket à l'entrée payant quoi. Le but c'est ça. Après est-ce que Rainbow Six c'est assez puissant, c'est à voir. Hmm. Bah pff, ça crée assez d'audience sur les events. Hein. Néanmoins, il est clair que les finales de Rainbow Six Siege, c'est pas les finales de League of Legends. Faudrait vraiment qu'ils changent leur spectateur mode quoi. Bref. Donc même chose pour euh, l'Amérique latine et le Brésil, mais elles n'auront que huit teams. Pendant toutes ces régions, auront des open qualifiers, donc des trucs où tout le monde peut participer, moyennant bien évidemment euh, de respecter les prérequis. Ok, et donc l'action combinée des euh, open qualifiers et des close qualifiers permettront de savoir euh, qui est invité pendant les six majors qui sont à la fin de chaque étape donc en gros on laisse la possibilité à des personnes qui n'ont pas la thune de pouvoir rentrer et il y a aussi un tournoi du meilleur des meilleurs pour être sûr et certain d'envoyer les meilleurs là-bas mais il y a quand même la possibilité d'envoyer des, euh, des outsiders au final Bah Blast sur CSGO les équipes payent leurs slots donc si Blast et Boss X Sally, il y a des chances que ça devienne pareil non ouais, je sais pas une saison commencera en mars et s'arrêtera en février de l'année d'après. Donc du coup on fait une exception du Six hall qui est un peu une parenthèse à l'eSport. La saison eSport Global telle qu'il la présente commence à partir de mars. De mars à mai pour le stage 1. Avec un 1-6 major en mai. D'accord, stage stage two... mm, 3 mois sans rien. Peut-être qu'ils veulent faire moins de majors major, mais plus qualitatifs. De décembre à février, il y aura une deuxième off-season quand les teams et les fans commencent à préparer pour le 6 invitation en in février. Ok, c'est quoi la grande différence par rapport à maintenant Trois mois, c'est long alors bon après, on se met pas à la place des joueurs, on se met à la place des viewers et à la place du contenu qui sera créé. En fait, trois mois de pause, on espère du coup que les trois mois derrière seront worth it. Parce que plus il y a d'attentes, plus il y a de périodes de creux, plus il y a d'attentes qui sont créées et d'expectatives qui sont créées par les joueurs mais par les viewers. Genre ça fait trois mois qu'on n'a rien eu et il y aura rien pendant cinq mois au final en event physique. Trois mois de off, deux mois de online et le major qui arrive là. En gros, il y a un stage en moins et il y a des closed leagues en gros. Ouais... Ok, donc les, les six majors changent dans leur format, puisque maintenant il y aura des équipes qui viendront de neuf régions différentes. Vas-y, mais Mena, mec, il y a peut-être moyen d'aller vivre à Dubaï hein, ou au Maroc. Hein. Moi, franchement, je me barre au Maroc. Il y a internet au Maroc Vous avez... Il y a de l'eau Alphys p Coach Mena à Dubaï. Ouais, je deviens coach. Coach streamer à Dubaï. Deux salles, deux ambiances. Je préfère le Maroc. To... Donc euh, les, les équipes... Il y aura donc 16 équipes invitées ou qui se qualifient pour les six majors et donc ils auront deux possibilités d'y aller. En battant leur way through the regional open qualifiers and -in phase in order to qualify for the group stage. Ok, bon, heureusement qu'ils ont fait un dessin parce que j'ai rien compris, mais bon, l'idée est ok, d'accord. teams from the group stage will qualify for the playoffs to decide the champions of 6 majors. With more regions represented in each event and some teams coming directly from regional qualifiers, the extended Six Majors promise exciting cross-regional matchups and spectacular storylines. Each regional program and Six Major will continue to tie into the global race to score points to qualify for the Six Invitational, the pinnacle of the competitive year that gathers in February the 20 best teams of the season to crown the Rainbow Six Siege's World Champions. The sixth invitational is a celebration of the best of siege. Et pour cette raison, les teams qui ont montré performance toute la saison et qui ont les plus hauts points dans standings Ah, ok. Donc, il n'y a même plus de qualification pour partir au Six Invitational. Tu es obligé de participer à ces trucs pendant les stages qui te permettent d'aller au Major. Mais quand bien même, tu, tu participes pendant ces stages, tu participes ah. à un système de ranking global qui te permettra d'aller au Six Invitational. Mais il y a quand même pas mal de temps de Delta, non L'idée générale, je la vois tu vois mais, mais après faut se mettre à la place pour respecter le parcours client les joueurs du coup là tu es en train de te marave tu es en plein dedans t'es es soit dans ton truc etc soit dans ton dans ta close league tu fais des pracs et tout machin truc bidule si tu pars pas au major et si t'as pas assez de points de toute façon parce qu'en plus pendant le major je pense que les gens refont des points tu pars pas au six vittational donc un deux trois 4 quatre moi, où tu feras rien, mis à part te préparer pour le mois de mars euh, où reprendra le machin Ça laisse pas de place à l'erreur, hein. Putain, la vache. Ça va faire un énorme gap entre les personnes qui vont participer, qui vont avoir des équipes qui tournent, qui sont bien en place, etc. Et ça va rendre beaucoup plus complexe, du coup, euh, les périodes de off season, quoi. Ah ouais, tu auras des belles vacances au ski, hein. Ouais, ouais, c'est vrai. Il y aura des events off season. Oui, c'est vrai. Il y aura pas rien non plus. Il y aura quand même d'autres trucs qui seront organisés à côté. Ce sera pas totalement vide non plus. Ils donneront plus d'informations au Six Invitational 2023. OK, pourquoi pas? Donc, The Rainbow Six uh, Esports Global, euh, donc les 9 régions, on en a parlé, on vient de les citer, elles sont là, du coup, Europe, Nord-Amérique, Brésil, Japon, South Korea, Hispanique, Latine-Amérique, Asia, Océania et MENA, qui est euh, Moyen-Orient, Afrique du Nord, La compétition, 1, March 2, c'est 1, d'accord Bon, attends, je vais faire ça du coup. Parce que c'est la même chose. Nous travaillons côte à côte avec Blast pour, euh, pour améliorer le, le, le programme. Enfin, donc, visiblement, le Japon, eux, ne travaillent pas avec Blast. Donc, Blast va nous permettre de nous donner de sa meilleure technologie dans le marché de la production e-sport, sa production, le fan toujours, le viewer toujours premier quoi et son extensive tournament organisé, enfin son expérience passante dans l'organisation de tel event. Donc ça bon il répète exactement ce qu'il y avait dans la machine. Quand nous avons écouté à la fois nos partenaires, les personnes qui organisent et le feedback de la communauté, nous avons identifié le fait qu'il serait intéressant ou bénéfique euh, que euh, le circuit global puisse avoir des zones où on peut respirer, des zones de calme. Ok. Qu'est-ce qu'il y a du coup là? La bonne nouvelle c'est que nous deux grands guests. Je suis question On many... arriver l'e-sport euh, Rainbow Six ou euh, on va chercher un livre à la bibliothèque là? Qu'est-ce qu qu -ce que c'est que ça là? Il sure n'y a, a pas de cheminée là! Uh, we've looked at a proud bon, là, ça va être blablabla, blablabla. Bla, bla, bla, bla. On a écouté now, tout le monde, on a vraiment in été dans l'écoute. Oui, oui. On a un grand portefeuille de jeux et ils ont tous leurs différences compétitives et leurs structures compétitives différentes. Il y, y a quoi d'autre Roller Champion Ils annonceront les teams des Closed League du SI. Ouais, ouais. Ça laisse de la place pour des minors, C'est peut-être ça l'idée. Bon, moi, moi j'ai toujours l'aspect un peu négatif. Donc, d'un point de vue positif, bon, c'est cool ce qui présente. D'un point de vue négatif, je le, je, je le vois de l'extérieur, donc peut-être que je me gourre complètement. Mais l'impression que ça donne, c'est que on en faisait trop avant et on n'arrivait pas à suivre. On n'arrivait pas à faire des trucs qualitatifs parce qu'on a voulu trop en faire, trop machin, etc. Quelque part, je pense que Rainbow Six et, et Ubi par rapport à Rainbow Six, ça a pris un peu la grosse tête à un moment. En voulant quasiment tout faire tout seul, tout organiser quasiment tout seul, sur beaucoup de choses. Et de privilégier le quantitatif au qualitatif, au final. Et là, donc... Soit il y a une volonté de mettre le qualitatif en avant et de se dire « Ok, on se laisse un peu plus de temps de préparer des vrais majors qui sont worth it. » On ne peut pas comparer les majors, quoi. Quand on compare euh, le major de Paris avec le major de Riley, enfin, le major de Riley, ça, ça s'appelle... Euh en termes de production, bon, franchement, je vais être un peu, un peu, un peu méchant, mais c'est le niveau de production de la gamer assembly. C'était pas ouf non plus, de l'extérieur en tout cas. Donc on se laisse plus de temps, c'est aussi peut-être une sorte d'aveu de faiblesse de dire, ouais, bah... Ou de claque d'humilité de se dire, euh... bon déjà, on va essayer d'en faire trois correctement, et après on verra. Au final, c'est pas plus mal. Si, si vraiment la qualité accompagne ce changement, ok, très bien. Et le problème, il est toujours pareil, quand tu commences à avoir... En fait, c'est un peu la même chose qu'une entreprise qui va downsize. On était 1000 employés, on va virer 500 employés, on sera plus que 500. C'est parce qu'on a envie qu'il y ait une productivité qui soit supérieure, que les choses soient mieux pensées, mieux conçues, etc. etc. Mais ça peut aussi être le début de la fin au final. Quoi. Ça peut juste aussi être dire, ouais, bah, c'est parce qu'on n'a plus de thunes et qu'on ne peut pas les payer. Donc on essaie de faire pas le figure en vous disant, <rire> non, non, tout va bien. Avec 500, on n'aura aucun problème à assurer euh, le truc. Donc à voir au final, comme d'hab, hein. wait and see. Hein. Bon. Voilà, bon, c'est cool, il présente le truc, etc. C'est quand même... Bon, c'est quand même... C'est pas du PR stunt, hein. Mais bon, euh, c'est une volonté d'un point de vue marketing de la personne. Vu qu'il y a un changement de... Attention, changement, e-sport, c'est changer un truc, et ça déjà c'est difficile, faut faire attention, avec les personnes, qui va toucher les personnes qui ont accès à Twitter. C'est les créateurs de contenu, et en particulier les joueurs professionnels, les équipes professionnelles, les structures, etc. Donc c'est attention, tu vois. Donc là, le but du jeu, c'est de faire « vous inquiétez pas, tout va bien se passer », d'être réassurant, d'être assurant, de dire « ça va être comme ci, ça va être comme ça, etc. etc. » La vérité, c'est qu'il faudrait avoir l'envers du décor. Il faudrait savoir ce que pensent les joueurs professionnels qui savent très bien ce que ça peut cacher. Moi, j'en ai aucune. Idée. Moi je me hype pas pour ce genre de truc là je suis toujours dans le... Attendons de voir ce que ça donne au final quoi. une logique de réellement euh, se pencher sur le, sur le qualitatif, laisser la place aussi pour chaque région, chaque pays d'organiser ses petits trucs en disant pendant les trois mois là vous avez carte blanche, vous pouvez organiser vos petites euh, summer machin truc bidule, allez-y faites-vous plaisir pendant ce laps de temps alors qu'avant c'était pas clair au final. En juin on en saura plus de... Est-ce que ça marche ou est-ce que, ça... est que la sauce elle prend ou pas. Mais déjà faut qu'ils arrêtent leur fucking bullshit de faire des, des Rainbow Six Major. Si c'est un Major et qu'on avait commencé avec du Paris, alors on le fait dans les lieux prestigieux. Si on le fait aux États-Unis, on le fait à Las Vegas. On le fait pas à Riley. Si on le fait au Japon, on le fait à Tokyo. On le fait dans des endroits qui résonnent. On ne le fait pas à la salle des fêtes de Montmorillon dans le 86. Quoi. Blast va diriger tous les sports, Rainbow Six, sauf le Japon. Ou juste, ils vont organiser une compète haute sur R6. Connaissant Ubisoft, c'est impossible qu'il leur ait donné carte blanche. Je n'y crois pas. Donc, ça a été fait main dans la main. Ça a été fait conjointement. Ils sont allés voir Blast en disant Ok, est-ce que Blast, vous avez mieux à nous proposer que ce que ESL pouvait faire par le passé, etc. Est-ce que vous pouvez nous accompagner là-dessus Qu'est-ce que vous en pensez Blablabla. Bla, bla. Combien ça coûte Et après, de dire « On gère ça, ça et ça ». Néanmoins, c'est possible que Blast s'occupe à 80% de quasiment tout. En revanche, le Six Invitational, je pense qu'il s'en occupe. Peut-être qu'il s'occupe de la partie prod, mais c'est tout au final. Donc, du coup, ça permet à Ubisoft sur la partie Six Invitational de n'avoir rien à faire. Dans le sens où les équipes vont gagner des points à des trucs qui seront gérés majoritairement par Blast. Je pense, hein, c'est ce l'impression que ça donne de l'extérieur. Peut-être que je me trompe. Ubisoft, en gros, n'aura qu'à demander à Blast. Bon, alors, c'est qui les équipes qui vont au Six Invitational Nous, on veut rien savoir. Il y aura plus de problème de qualifier, il y aura de suspicion, de machin de trucs, de bidule, de drama, de mes couilles, etc., c'est les problèmes auront été vus 4 mois en avant, avant la off-season, à la fin du deuxième Major. Ça laisse un grand temps pour préparer la prod du cycle Invitation Hall, ça laisse un grand moment pour laisser retomber les dramas s'il y en a eu, de, de personnes qui ont qui, qui Ouais, mais nous, on aurait dû être qualifiés, ouais, mais pas eux, etc. etc. » En revanche, ça va quand même proposer un Major qui sera du coup une vraie Coupe du Monde, pour la première fois, avec tous les continents. On fait comment quand j'en avais parlé en 2016 et que j'avais dit Bon bah alors, le Six Invitational, si demain on, on organise un super Six et qu'on inclut l'Afrique. J'en avais parlé ça en 2018, j'avais fait un truc. Du coup, maintenant qu'on a ajouté tous les trucs et que maintenant c'est une vraie compétition mondiale, bah là on peut dire que c'est un vrai championnat du monde. Mais de facto, le Six Major 2017, c'était pas vraiment un championnat du monde. Et le 2018 non plus. Et le 2019 non plus. Bah, pour, ceux qui, pour ceux qui ont la ref, bah, vous voyez de quoi je veux parler pour les autres. Non. you <laughs>